Hey Youtube Je tombe avec un petit streamer français, super gentil. On va faire un massacre en résurgence. Je te laisse regarder, bisous. J'ai pas d'armes. J'ai pas d'armes. Il y a une arme. Oui, c'est moi le vrai. Me tue pas, me tue pas. Me tue pas. Me tue pas. Mais non. Mais non. Mais mec. <rire> bon. Il était mignon, tu sais. Il a, il a lâché. un. Hein. C'est le vrai choix, chien. Je me suis dit, je vais pas le tuer, tu vois. Ça se fait pas trop, ça, sur ce jeu de, euh, de pas tuer les gens. Bon, le but, c'est que je fasse un massacre. Mais pour que je fasse un massacre, il me faut mes classes. Vous êtes d'accord là-dessus Pourquoi est-ce qu'il avait un bouclier, les gars, quand je tirais dessus C'est la première fois que je vois ce logo. Ah, ça doit être... Euh... Ok, j'ai compris. Ça doit être par rapport au spawn protect, un truc comme ça. Mais... Euh... Les... les gars, c'est quand qu'il tombe le colis la fin de la zone 1, c'est-à-dire que tu tapes toute la première zone, plus toute la zone 1 Oh ouais, c'est trop triste. Oh. J'ai aucune idée du pourquoi j'ai gagné ce duel. Y'a nous, y'a non mais non mais ta mère la pute Ils sont pas mauvais. Euh... Oh ce headshot il est pas mal. Ce headshot il est pas mal. Ce headshot il est pas mal. Mais couilles, C'est des têtes ça Yanou Yanou Yanou Oh les gars, c'est... Oh, ok, ok, je meurs, mais je méritais pas de mourir. Non mais je suis même plus dans ton viseur frérot, c'est quoi ça, c'est quoi ça, fada, va. Quoi Ah, t'es français Bah oui, je regardais ton live en plus. Incroyable ça. Eh oh, ouais. Quoi ça, ça se passe la game Bah oh, écoute, oui. Impeccable. As plaisir de même... jouer avec toi. Ah bah partagé, partagez, poulet. <rire> tu joues quoi comme meta oh, Bah écoute, j'ai récupéré des armes par terre, je fais PSH. <rire> D'habitude plutôt arme. Ok. Ah la barre, ouais, ouais. Ça, ça, ça tape fort ça. Ouais, ça va 3-4 balles et sont mort. Le... Ah oh, bien joué poulet, j'ai tenté le Koutal, mais euh, pas passé. <rire> le beau jeu. T'es en live du coup Non, je suis pas en live. Faut prendre mon live mardi. Ça, pourquoi mardi bah, J'attends ma connexion, c'est la connexion un peu limite. <rire> ah là tu peux pas live et jouer euh, Non. Ça marche. Dommage, ouais bien me lancer, toi. Je t'ai une demande. Si, euh, ah, C'est si... On se captera comme ça, euh, sûrement en janvier ou quoi. Ouais, Je bah, avec plaisir. Tu viens d'où euh, Côté de tour. Ouais, ouais, ouais. Euh, un mec sur moi. Ouais. Il est cool. Il est gentil, terrible, les gars. Ça, ça sent. Chat, on lui fait une surprise on prend, le, on prend le top Allez. Ça, ça vous dit On lui fait une surprise, chat Un petit cadeau de Noël. Un modérateur trouve son lien Twitch. C'est... Euh, droki. d r o -K, k y y Combien de followers, chat, actuellement Oh, on a, une on a une petite tête à mettre. Faut que je parle encore, sinon ça apparaît suspect. Là, tu peux, le... on peut le choper, gros. Ah, je tire à côté. Il écoute le live. Tu peux pas écouter le live et jouer, frérot. C euh... Sinon, tu, tu deviens fou. C'est quoi ton, ton live C'est Twitch Droki, du coup Ouais, Droki01 sur le Twitch. Ah, pourquoi t'as pas mis 01 sur Activision Euh, bah il faut que je change. <rire> ouais, parce que départ je voulais mettre Droki comme c'est marqué là. A ouais. Twitch, déjà quelqu'un. 6 followers mette, euh, Go le faire de passer de à 600 les gars vite fait Ou 6000 vous choisissez Allez go les gars Allez envoyez le lien les modos ça part Ah mais c'est bien mec c'est un bel objectif Tu fais quoi T'as quel âge ouais. normalement J'ai enfin, 25 ans Mec est, elle est trop bizarre cette question Normalement <rire> non, en, fait, en fait je voulais poser une autre question Je voulais dire mais en gros qu'est-ce que tu fais dans la vie tu vois Moi je travaille en centain de nucléaire Ah cool Ouais. Oh, Est-ce que t'as un truc euh... Qui bastonne un peu plus que le café ou l'héroïne. <rire> C'est pour un pote Non. <rire> Il monde, oh, voyez bah Manoc. Je, je vais me cacher pour me soigner. Et... Oh, ah. Je, me bah, je crois que je suis mort, hein, frérot. Enfin, falloir me réanimer. Oh, okay. Alors, t'as deux shops à côté. Je te conseille plutôt celui du bas du bâtiment. Plutôt que celui au-dessus. Merci beaucoup. Ah mais vous êtes en train de... C'est Homer Simpson Et du coup t'es un grand fan des Simpsons Ouais, pourquoi Parce que Homer il bosse en centrale frérot ah ouais, <rire> Mais les gars vous voulez jouer au tracking avec moi vraiment ils sont, ils sont les deux en train de sauter au Réa juste devant poulet ouais. On les laisse un peu en vie ah, vas-y je suis allé Vas-y on peut euh, <rire> Vous les laissez ce, ce Ria euh, Je sais pas ce qu'ils brandent à court de carburant il rentre sur... <rire> Je les renoque, mais euh... En fait t'as combien de followers toi du coup sur Twitch Bah je viens de commencer hein. j'ai fait qu'un live et j'en ai que 6 pour l'instant Ah et ouais. 6 en un live c'est pas mal Ouais <rire> Vérifie avec ton téléphone quand même Prends ton téléphone pour me dire combien t'en as exactement c'est possible ou pas Oui. Vas-y. Non, t'as pas fait ça. J'ai fait quoi <rire> 1,2. T'as 1200 followers Bien. <rire> ouais, <peut> <rire> tu fais le streamer en modeste mais... Euh... Oh wow. Oh. Ça, c'est. Je pense que tu me donnes. Bah, c'est. Joyeux dalle, frérot. Ah. Tu tues le dernier pour la peine Ouais. Je... Attends, j'essaie de récupérer l'hélicoptère. Ah, c'est pas possible. Ah oh, je l'ai touché, frérot. Non oh Oh merde il oh, y a eu un quick de ouf Magnifique, je <rire> l'ai vu tomber dans une bouche Ouais, bon, c'était un plaisir frérot, moi je dois aller faire mes courses de Noël, euh... je, suis, je, suis à la... je suis grave à la bourre. Eh bah ben, je vais faire pareil moi aussi. <rire> bon mais courage pour euh, le ouais, internet et on se capte une prochaine ouais. fois. Eh ben, avec plaisir, merci pour tout, salut Salut C'est vrai que je me rends compte quand même que le Père Noël c'est la reine des putes comparé à moi. Je suis mille fois meilleur que lui, même là.